Salut les résilients et bienvenue sur Phare, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique. Vous souvenez-vous de ceci, voire de cela, et surtout de tout ça Eh bien, les mains sont notre outil à tout faire. Pourtant, notre mode de vie, souvent sédentaire et hors sol, ne nous aide pas à les garder fortes et mobiles. Alors quand il s'agit de faire un effort physique prolongé, c'est le drame. Mon frère en a subi les conséquences suite à une expérience de goofing. je lui dédie donc cette vidéo. Comme vous l'avez compris, vos poignets sont le premier maillon exposé lors d'efforts physiques impliquant le haut du corps. C'est donc le plus limitant, et celui qui va lâcher en premier, impliquant une blessure. En résumé, on n'est jamais aussi fort que notre maillon le plus faible. Avez-vous actuellement une faiblesse au poignet Partagez votre expérience dans les commentaires. D'une part, il est primordial de pouvoir compter sur vos poignets dans la vie de tous les jours. Mais plus que ça, dès que l'on va soulever ou tirer une charge, dès que l'on va se suspendre ou se soulever, dès que l'on va pousser une charge ou pousser contre le sol, vos poignets seront sollicités. Et comme vous vous en doutez, toutes ces actions feront partie de votre vie si vous décidez de tendre vers des activités plus manuelles, comme l'agriculture urbaine ou de petites surfaces typées permaculture, l'artisanat du bois par exemple, la ferronnerie, et plus globalement toute tentative d'améliorer votre autonomie. Et bien sûr, améliorer la résilience de vos poignets sera bénéfique dans la pratique de nombreux sports. D'autre part, de nombreuses études montrent une corrélation entre une bonne poigne et un bon état de santé général. Dans cette étude, on observe que la poigne est un bon indicateur de l'état de santé actuel ainsi que de l'état de santé futur, d'autant plus quand on vieillit. En fait, la force de la poigne est un bon indicateur de la force des autres muscles du corps en général. Dans cette autre étude, la force de milliers de participants a été mesurée pendant des années. En parallèle, les causes de mortalité ont été analysées. Problèmes cardiaques, fractures, etc. Il en résulte qu'une baisse de 5 kg de force de poigne est corrélé à une augmentation de 17% de mortalité. Et tenez-vous bien, cette force de grippe est d'ailleurs un meilleur marqueur de santé cardiaque que la pression artérielle. Et globalement, ces résultats sont assez logiques. Plus vos poignets sont faibles, et plus vous avez des chances de vous blesser directement. Par exemple, lors d'une mauvaise Vraise réception de chute. Vous augmentez aussi les chances de vous blesser indirectement, en lâchant un objet sur vos pieds. Alors vous êtes normalement en train de vous dire, ce n'est pas parce qu'avoir une bonne santé se voit par une bonne poigne, Qu'avoir une bonne poigne va nous donner une bonne santé. Et vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas parce que A implique B, que B implique A. On est d'accord. Mais renforcer votre maillon le plus faible ne pourra qu'avoir des impacts positifs sur le reste de la chaîne biomécanique. Car encore une fois, les poignées sont les chevilles du haut du corps. Enfin, vous avez compris. Bref, voyons tout de suite comment s'entraîner les poignées, sans matériel ou presque. Les avant-bras et les mains sont constitués de très nombreux muscles dont les fonctions comprennent flexion, extension, pronation entre autres. Les exercices que je vais vous montrer sont tirés de l'entraînement des gymnastes. En effet, les gymnastes ont des poignets forts et mobiles, exactement ce que nous voulons. Ces exercices visent principalement la flexion de la main et des doigts, l'extension de la main et un peu l'inclinaison radiale. Commençons par la plus facile, la flexion des doigts. Idéalement il vous faudra une barre ou des anneaux, on peut aussi envisager une planche d'entraînement d'escalade. On s'accroche avec les deux mains et on tient pendant un certain temps. Il faut bien penser à engager son dos, en clair on ne se laisse pas tomber. On commencera par 30 secondes puis avec l'expérience on visera 2 minutes. Ensuite, pour rendre l'exercice plus difficile, on peut alterner d'une main à l'autre. Et enfin au bout de quelques mois, on peut s'entraîner à une seule main. Maintenant, passons à des exercices visant à améliorer la mobilité de vos poignets et de vos doigts. Après un indispensable échauffement des poignets, nous allons commencer par nous entraîner à la flexion maximale des poignets et des doigts. On ramène le poignet vers l'intérieur tout en gardant la main fermée, puis on essaye d'ouvrir et de fermer la main de nouveau. A l'inverse, on va essayer de tirer les poignets vers l'extérieur tout en gardant les doigts bien tendus. Et ensuite, on va relâcher et retendre les doigts plusieurs fois. Maintenant, mettez-vous à genoux et posez les mains à plat devant vous sur un tapis. Placez-les à largeur d'épaule, légèrement tournées vers l'extérieur. Alors souvenez-vous, pensez à tourner vos bras vers l'extérieur. Nous allons maintenant utiliser une méthode active-passive pour gagner en mobilité. Pour cela, on va pousser dans le sol avec les mains et les doigts pendant environ 10 secondes. relâcher pendant environ 10 secondes. Avancer pour diminuer l'angle, puis recommencer. On arrête lorsque la position devient inconfortable. Vous verrez que de semaine en semaine, vous pourrez aller de plus en plus loin avant de sentir de l'inconfort. Maintenant, tournez vos mains vers l'extérieur et placez-les côte à côte. Ensuite, on va alterner en poussant d'un côté puis de l'autre pendant quelques dizaines de secondes. Ensuite, placez vos mains totalement tournées vers l'extérieur et placez-les un peu plus écartées que la largeur des épaules. La position peut paraître bizarre mais tout va bien aller. Ensuite on recommence le même procédé de mobilité active-passive mais cette fois-ci on va reculer au fur et à mesure. Passons à l'extension du poignet. Mettez vos mains sous forme de poing sur le tapis tourner vers l'intérieur, relativement proche. Ensuite, on ouvre le poignet et on descend pour finir sur un poignet cassé de cette façon. On répète une dizaine de fois. Allez-y très doucement au départ, une façon de rendre l'exercice plus facile est de le faire debout contre un mur. On pourra envisager comme progression de descendre en pompe en faisant le mouvement. Maintenant, placez le dos de vos mains sur le tapis, orienté vers vous. Et nous allons utiliser la méthode active-passive de 10 secondes-10 secondes et reculer au fur et à mesure. À présent, posez les mains à plat devant vous avec les index parallèles. On va pousser le sol pour décoller la paume du tapis tout en gardant les doigts en contact avec le tapis. Et on va répéter l'opération une bonne dizaine de fois. Une progression de l'exercice consistera à garder les doigts tendus en même temps, comme ceci. Dernier exercice qui va insister sur la déviation radiale, Mettez vos mains sous forme de poing, posez sur le tapis. De là, avancez un peu pour sentir le poids sur le poignet. Puis reculer et plier les bras et enfin remonter. On va répéter cette opération une dizaine de fois. Et de côté, ça ressemble à ça. Encore une fois, je tiens à le souligner, allez-y très progressivement et doucement. Ne forcez pas si vous sentez une douleur. Vous pouvez commencer par une séance par semaine. Et au bout de quelques temps, vous pouvez en envisager deux, ce sera largement suffisant pour la plupart d'entre vous. Trop facile, trop dur, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En vous entraînant progressivement, vous devriez voir une amélioration sensible de votre mobilité et de votre force des poignets en quelques mois. Bien sûr, consultez un spécialiste si vous présentez une faiblesse initiale, ça va de soi. Et n'hésitez pas à partager ce que vous pensez des conseils dans les commentaires. D'ailleurs, il ne me semble pas en avoir parlé jusqu'à présent, mais sachez que toutes les vidéos de la chaîne sont sous licence Creative Commons. Cela signifie que vous pouvez les réutiliser dans les mêmes conditions de licence, c'est-à-dire notamment non commerciales. Cela signifie aussi que je ne touche aucun revenu sur la fabrication de ces vidéos. Et donc la meilleure façon d'aider la chaîne, c'est de liker, de partager, et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, vous pouvez suivre la chaîne sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et enfin, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. À très vite. Et bien sûr, on n'oubliera pas les pouces. Rien de mieux qu'une bonne heure de jeux vidéo par jour. Mais attention, pensez à choisir une plateforme bas carbone.